Bonjour les amis, dimanche passé je vous parlais de la possibilité qu'on ait une semaine très intéressante sur les marchés et ça s'est confirmé. Donc si vous avez regardé ma vidéo de dimanche passé eh bien je vous expliquais. Donc ici on a devant nous le Dow Jones, euh, on avait cette bougie ici, cette bougie verte ici sur le Dow Jones avec une grande mèche et on avait la même chose sur le Dax. Donc ça, selon moi ça donnait le signe qu'il y avait une probable possibilité que le marché remonte de manière intéressante tout au long de la semaine parce que quand on a ce genre de signal et eh bien c'est très souvent ce qui se passe donc ça c'est avec l'expérience que vous arriverez à, à voir cela, à vous habituer à cela et à prendre les traits donc euh, en fonction de, de certains indicateurs comme je vous l'explique dans mes formations. Donc qu'est-ce qui s'est passé Eh bien vous voyez où on était ici, vous voyez là, à ce niveau-là. Et puis si on regarde aujourd'hui, donc une semaine après, donc on est le dimanche 8 novembre aujourd'hui, eh bien voilà ce qui s'est passé. Donc euh, ici donc euh, on est sur le, sur le Dow Jones également donc on retrouve notre, notre bougie ici. Vous voyez la bougie ici la bougie verte et ensuite donc on a une petite réaction ici avant que le marché ne reparte euh, de manière assez, euh, assez extraordinaire. Donc sur euh, sur ce marché-là sur le Dow Jones et également sur le DAX. Donc si on regarde le DAX donc vous voyez ici il y a pas mal de traits parce que j'ai travaillé beaucoup le DAX cette semaine et un peu le Dow Jones également. Mais vous euh, voyez on a eu une très belle hausse également c'est 2000 points sur une semaine. Donc euh, comme je vous l'avais dit si vous avez suivi euh, mes, mes informations donc vous avez pu certainement profiter de ces, de ces hausses tout au, long, tout au long de la semaine. Donc il fallait trader essentiellement à la hausse si vous vouliez profiter des, des beaux mouvements qu'il y a eu cette semaine. Après bien sûr si on descend sur des unités de temps plus petites, bon on peut profiter également de petites réactions avant de se repositionner. Donc vous voyez ici on a eu une belle réaction ici et puis on pouvait reprendre le marché donc ici vous voyez aussi des réactions, donc si vous allez sur des unités plus petites vous voyez qu'il y a toujours moyen de se repositionner à différents moments. Pour ça il faut bien sûr que vous ayez une technique, une méthode efficace pour profiter de, de ces mouvements et c'est là tout, tout l'intérêt donc de suivre une formation qui vous permettra de, de profiter de ces mouvements. Mais vous voyez comme ce mouvement de 2000 points tout au long de la semaine a permis donc aux traders expérimentés d'arriver à faire des gains intéressants et même si le mouvement a fait 2000 points, un bon trader peut prendre plus que 2000 points s'il prend tout ce qu'il est possible de prendre sur le marché puisque euh, lorsque vous tradez à, à, à contresens du mouvement général donc lorsqu'il y a des réactions, lorsqu'il y, lorsqu y a une respiration du marché et eh bien vous pouvez également profiter de cela et accumuler des, des points dans votre escarcelle de manière à, à augmenter bien sûr vos gains tout au long, tout au long de la semaine. Donc vous voyez si, vous, si on redescend sur des unités de temps plus petites par exemple on va ici en M15 eh vous voyez les, le beau mouvement qu'on a ici avant que le marché ne reparte. Donc tout ça vous arrivez à le maîtriser une fois que vous avez une méthode efficace qui vous permet de profiter même de, de mouvements de, de, de très petite ampleur. Donc euh, à certains moments vous, a, vous avez le marché qui est, euh, vous voyez les bandes de Bollinger qui sont horizontales là. Eh bien même si vous avez moins d'ampleur vous savez que lorsqu'on a des bandes de Bollinger comme ça horizontales vous n'aurez pas un très gros mouvement tant que les bandes de Bollinger ne s'ouvrent pas. Mais malgré tout il y a moyen de prendre des petits trades même 10 points si vous voulez faire du scalping c'est tout à fait possible. Et bien sûr un scalp peut se transformer en des trades voire en swing trades. Le tout est d'avoir une méthode qui vous permet de rentrer au meilleur moment donc de manière à prendre le risque minimum et puis de profiter donc de mouvements de grande ampleur que ce soit à la hausse ou à la baisse comme vous le voyez ici. Ça vaut la peine quand même de prendre des mouvements comme ça tout aussi bien que des mouvements comme ça et vous en avez une infinité sur, sur la semaine comme ça, enfin pas une infinité mais tous les jours vous avez des possibilités de prendre des trades gagnants à partir du moment où votre méthode est efficace et adaptée à tous les marchés. Donc si vous maîtrisez une méthode de scalping et que vous avez disons la capacité de profiter donc de ces mouvements de scalping mais de garder votre position ouverte au moins pour une partie de votre position eh bien vous allez pouvoir faire des trades spectaculaires et faire des gains énormes sur une semaine comme on a eu ici. Donc moi ce que je vous conseille c'est de suivre des formations donc qui vous expliquent cela, qui vous expliquent comment arriver à prendre un trait au meilleur moment. Donc lorsque vous avez par exemple une mèche comme ceci et eh bien vous allez rentrer sur des unités de temps plus petites donc pour chercher le meilleur moment mais vous voyez que lorsque vous avez des, des signaux comme ça il faut savoir les prendre, il faut savoir détecter même en une minute et en 5 minutes un mouvement qui va vous permettre de faire des gains importants. Vous voyez ici même ici donc on a un très beau mouvement à la hausse et puis le reprendre dans l'autre sens ici pour bénéficier à la fois de la hausse et à la fois de la baisse. Donc c'est comme ça que vous arriverez à avoir les meilleurs résultats en trading. Donc si vous êtes intéressé par euh, apprendre des techniques comme ça vous avez ici au-dessus, un lien qui vous permettra euh, de vous inscrire soit à une formation gratuite, soit directement à mes formations payantes, et vous aurez également cela sous euh, dans le descriptif de la vidéo. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est pas le passé. Donc ça s'est bien passé. Donc euh, comme je l'avais prédit, donc on a eu une très belle hausse aussi bien sur le Dow Jones que sur le Dax. Donc le Dow Jones vous pouvez le trader l'après-midi euh, donc à l'ouverture des marchés américains et le matin le DAX tôt le matin vous pouvez également en profiter et vous voyez qu'il y a moyen de faire euh, des très beaux gains simplement en sp se spécialisant sur deux marchés. Pas la peine d'essayer de, de trader dix marchés, C'est vraiment pas utile donc si vous vous spécialisez sur un ou deux marchés c'est plus que suffisant. Maintenant, ça s'est bien passé, mes prévisions se sont réalisées, ce qui nous intéresse maintenant c'est ce qui va se passer la semaine prochaine. Donc on sait qu'aux États-Unis euh, il y a un nouveau président, donc Joe Biden a été élu. Je ne pense pas que ça va changer malgré que Trump conteste la victoire de Joe Biden. Mais euh, est-ce que ça va avoir un impact sur les marchés financiers Bon on verra demain matin ce qui s'est passé. Vous savez que le week-end les marchés ne sont pas ouverts pour les particuliers, par contre il peut y avoir des mouvements que nous ne voyons pas et on le voit donc le lundi matin avec des gaps à la hausse, à la baisse. Donc on va voir si les élections américaines auront eu un impact là-dessus et on verra si le marché exploser ou si le marché est descendu à la, à la baisse avec un gros gap. Et si après il faut se repositionner à la hausse ou à la baisse tout ça bien sûr il faut l'analyser euh, au moment où les marchés donc nous donnent ces indications et savoir prendre les trades dans le bon sens c'est bien sûr essentiel si vous voulez avoir de bons résultats en trading. Donc euh, ici déjà après cette semaine-ci on arrive sur une zone un petit peu délicate vous voyez ici euh, on peut avoir euh, une latéralisation ou bien un retournement ou bien une continuation de la hausse. Ça moi je ne vais pas me positionner, euh, je ne vais pas m'engager là-dessus euh, actuellement donc je suis dans, dans, dans l'attente de voir euh, ce qui se passera demain matin. Donc c'est ce que je vous conseille de faire aussi. Évidemment avec un week-end euh, comme on avait ici, il était dangereux de garder des positions ouvertes sauf si vous aviez déjà pris une grosse partie de votre position et laissez un petit reliquat avec un stop loss à une distance raisonnable pour éviter de reperdre bien sûr tout ce que vous avez pu gagner dans la semaine. Donc c'est la stratégie la plus intelligente à faire. Donc ne, ne jouez pas au casino avec le trading, donc ne, ne prenez pas un levier trop important. Ce qui compte c'est d'avoir un, un capital adapté gains que vous espérez et à ce moment-là vous arriverez à avoir des résultats sur le long terme et euh, éventuellement intéresser des investisseurs pour vous fournir les capitaux pour gagner beaucoup d'argent sur les marchés si vous-même n'avez pas énormément de capitaux au départ. Donc euh, cette semaine, la semaine qui va commencer donc demain, on va, on va être dans l'attente de, de voir si les élections américaines vont euh, impacter les marchés. Donc on sait qu'en principe si, euh, si euh, Trump avait gagné eh bien c'était plutôt bon pour euh, l'économie américaine. Maintenant est-ce que euh, la victoire de Joe Biden va avoir un effet négatif sur les marchés Je ne sais pas, euh, pas sûr, euh, je ne vais pas me prononcer là-dessus. Euh, il peut y avoir une réaction dans un sens comme dans l'autre. Vous savez c'est 50% des Américains qui était pour l'un et 50% pour l'autre donc ça s'est joué à, à très peu de choses. Maintenant est-ce que les marchés européens euh, que vont tenir compte de ça ou pas ben On le saura très certainement demain et dans la semaine qui, qui va venir. Donc euh, comme vous le voyez malgré qu'en France et dans beaucoup de pays euh, il y a le confinement ben les marchés financiers sont toujours là donc on peut toujours gagner de l'argent en bourse quoi qu'il arrive même si les marchés ne bougent pas beaucoup pendant une petite période ben, il y a toujours moyen lorsque vous savez faire du scalping de, de gagner votre vie. Et puis après lorsque, lorsque les marchés explosent et eh bien bien sûr on peut en profiter mais pour ça il faut maîtriser donc une bonne méthode de trading et la seule solution pour gagner du temps pour vous et beaucoup, euh, beaucoup d'argent donc euh, c'est de vous mettre rapidement à apprendre une méthode efficace et à ce moment-là vous pourrez profiter de, de semaines euh, très intéressantes comme ce qu'on a eu euh, ici. Et vous voyez le DAX, euh, le Dow Jones c'est plus que suffisant pour euh, avoir donc euh, des semaines très intéressantes. Donc vous voyez ici le DAX en, en 15 minutes, donc vous voyez les beaux mouvements euh, qu'on a. Il ne faut pas forcément trader du matin au soir, hein. moi j'ai plusieurs activités donc le trading j'en fais tous les jours mais je ne fais pas que ça non plus donc vous pouvez très bien si vous avez une autre activité et que vous maîtrisez une bonne méthode de, de trading et eh bien arriver à avoir des beaux revenus complémentaires avec une méthode de trading efficace. Et c'est comme ça que vous arriverez peut-être un jour si vous le souhaitez à faire du trading votre activité principale et gagner réellement de l'argent de manière substantielle sur les marchés financiers. Donc c'est ce que j'espère je que vous arriverez à faire si vous êtes comme moi passionné par le trading. Donc euh, cherchez une bonne méthode de trading, une méthode efficace qui vous apprendra rapidement à avoir des bons résultats sur les marchés. Si je peux vous aider pour cela et eh bien ce sera avec plaisir. Si vous regardez les témoignages de mes étudiants ben je pense que ça vous incitera peut-être à vous inscrire à une de mes formations pour arriver à avoir rapidement des bons résultats. Moi ça fait plus de 10 ans que je fais du trading. J'ai suivi pas mal de formations donc je pense aujourd'hui avoir acquis des méthodes efficaces pour arriver à obtenir des bons résultats. Voilà j'espère que vous avez apprécié ma vidéo ainsi que les vidéos précédentes. Si vous souhaitez voir mes autres vidéos, le plus simple c'est de vous abonner à ma chaîne YouTube, euh, cliquez sur la petite cloche ainsi vous aurez un avis lorsque je publie une nouvelle vidéo. Et si vous aimez mes vidéos bien un petit pouce vers le haut ça fait toujours plaisir et ça m'encourage donc à faire plus de vidéos qui vous aideront je pense à prendre les bonnes décisions sur le marché. Voilà je vous souhaite une bonne fin de week-end et si vous êtes sur le marché de demain eh bien prudence donc ne vous engagez pas trop vite, soyez prudent. On verra demain matin comment ça se passe et je vous retrouve dans une de mes prochaines vidéos. À très bientôt, au revoir